C'est c'est un investisseur qui accompagne les entreprises. À cet titre là nous savons que les hommes sont très importants et c'est pour ça que nous nous intéressons à tout ce qui touche à l'humain, à sa formation. Et l'UCLI est bien évidemment un lieu privilégié pour la formation des hommes et des femmes qui peuvent être des collaborateurs. C'est ainsi que nous sommes volontaires pour une campagne de, cette campagne de développement. Et plus particulièrement, nous avons été séduits par un thème qui touche autour de l'intelligence artificielle et de son impact sur les personnes vulnérables. Ceci nous paraît effectivement un sujet moins intéressant, peu abordé pour le moment. Et en tant qu'investisseurs responsables, nous devons nous poser en fait ce type de, de questions.